C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas l'excuse les amis, vous y retrouverez tous les screens, toutes les facs, toutes les astuces, tout ce qu'il y a dans mes vidéos et bien plus encore sont sur le Discord. Les amis, donc ne perdons pas de temps et commençons d'abord par le Canyon perdu, les meilleurs compos actuels sans les tout dernier commandant en cours, hein, l'ingénierie. Je vous vois pas sortir des commandants ingénierie en canyon. Mais qui sait, peut-être avec le nouveau stuff légendaire qui est sorti, Mail Lilith. Hein, on va avoir des surprises de ouf. Bon, je pense pas, je pense que c'est un peu éclaté. Mais on verra peut-être dans quelques semaines. Commençons donc par les meilleurs line-up, les meilleures lignes qui sont présentes et les plus utilisées aussi. Hein. On va aller voir aussi ce qui se fait sur mon royaume. Les plus utilisés en canyon perdu. Donc, donc on le voit, on retrouve souvent, beaucoup de fois, les mêmes commandants dont je vous parle, hein, qu'il faut absolument posséder. Là, alors, il y a plusieurs combinaisons possibles, ça va vous permettre de mixer en fonction des commandants que vous avez. Alors déjà, ce qu'on remarque, hein, c'est que bien évidemment, malheureusement pour les purs free players, hein, il n'y a que des commandants légendaires, donc pour briller en Canyon Perdu, il faut posséder dit commandant légendaire minimum vraiment et encore il en faut peut-être un petit peu plus pour pouvoir adapter à la rigueur défense et attaque si vous voulez vraiment switcher toutes les combinaisons bref regardons la première ligne guan scipio alors guan scipio c'est un classique guan toujours en, en premier hein, évidemment dû à ses skills son skill quand il est en première position donc guan scipio Trajan Constantin, au Guancipio. Hein. Le but va être de faire du dommage et d'être plutôt tanky et solide et faire du dommage de zone hein, sur trois cibles. On a Trajan Constantin qui va être là pour le buff et surtout pour pouvoir être bien tanky, puisqu'avec le skill de Constantin qui se déclenche juste avant sa mort, on va bien pouvoir tanker et retenir les troupes. On a à côté de ça. Un binôme moins classique, il l'était. C'est un binôme à l'ancienne, on va dire. Xian Yu avec Guillaume 1 Et tout de suite après, Nevsky-Johan. Alors pourquoi dissocier comme ça, de mettre William 1 avec Xian Yu C'est justement pour faire deux binômes. Alors si vous n'avez pas William Premier, vous pouvez mettre Chandragupta avec Xian Yu. C'est peut-être moins performant en Canyon. Moi, je le préfère en open field, mais en Canyon, c'est peut-être moins performant. Mais ça vous donne une alternative. Nevsky, Jeanne, c'est dévastateur, c'est le binôme numéro 1 en DPS hein, et on finit ouais, numéro 1, numéro 1 et demi peut-être ou un ex-echo avec euh, Boadice aussi qui fait bien mal et on finit justement avec Boadice Honda. Si vous avez ce line là, cette combinaison là, franchement, vous êtes déjà très très bien et vous avez déjà beaucoup d'argent. Boadice, Honda, on la retrouve directement sur la deuxième ligne. Trajan, Constantin, pareil, Nevsky, Johan, Guan, Scipio. Juste une petite alternative à tout ça. On retrouve sur le dernier duo, le dernier duo, la combinaison. On va... Franchement, ça m'a étonné de le voir. Richard Pacal. Alors, Richard Pacal. Moi je le déconseille, c'est pour le côté tanky et le côté DPS avec Pacal. je déconseille ce binôme-là, cette euh, même cette line-up-là. Moi je prendrais la première si j'avais tous les commandants à ma disposition. Troisième ligne, on retrouve toujours Guan, Scipio. et cette fois, c'est plus atypique, hein, on va retrouver Trajan avec Sargon. En revanche, alors toujours un peu plus tanky pour le buff, et le même binôme un peu qu'avec notre ami Richard Pacal. On allie un buffer avec un DPSER, enfin un mixte, hein, parce qu'il est soutien. Sargon. Ensuite, on retrouve un classique. Bois D, YSG pour la zone sur 5 cibles. Nevsky, Johan et Martel Constantin. Alors Martel Constantin, ça s'annule un peu au niveau des skills. Mais c'est ultra tanky. Ça va bien jouer la montre. Quatrième line-up. Toujours Guan, Sipio. D'ailleurs, Guan, Sipio, on le retrouve quasiment tout le temps. Trajan, Constantin une nouvelle fois, Xianyu, William, Nevsky, Johan. Et cette fois, Boadice avec notre ami Artemis 1 Ça fait du lourd. Alors moi, vous savez, hein, je ne suis pas un grand fan d'Artemis, même si elle est très efficace. C'est un binôme, bien évidemment, qui fonctionne très, très bien avec Boadice. Une bonne line-up. Encore une fois, je m'a préféré. C'est pas celle-là pour le moment. On a ensuite Trajan Mulan. Trajan Mulan, un très gros classique. Pourquoi mettre ben Trajan Mulan? C'est si vous n'avez pas Constantin. Ensuite, Guan Scipio, Nevsky Honda, qui est une variante de Nevsky Johan. Ensuite, Xianyu William 1 et Saladin Johan. Ultra tanky, Saladin Johan. Et en plus, avec Johan derrière, ça va nous faire du DPS. Ensuite, on a une alternative avec Sargon Scipio cette fois, Trajan et Telfleda. Oui, si vous n'avez pas Mulan en soutien pour buffet ou Constantin, vous pouvez mettre Telfleda. Ensuite, et ça vous permet de libérer Constantin si vous le souhaitez. Ensuite, on a Boadice ysg Nevsky Johan, et euh, on a enfin, enfin Babour avec Pacal. Bon, plus étonnant ce binôme, mais il fonctionne également. C'est pas Babour, c'est euh, Ibn El-Ziad. C'est ça, je ne me rappelle jamais de euh, son nom, comment il se prononce. Avec Pacal. Ensuite, les icônes, ils se ressemblent tellement. Babour n'est pas là-dedans, bien évidemment. Je vous l'ai dit, hein, les tout derniers commandants ne sont pas dedans. Je pense pas que Babour il soit bon dessus. Ensuite, on arrive aux quatre dernières combinaisons et on retrouve souvent hein, les mêmes... Commandant hein, Nevsky. Si on regarde les quatre hein, dernières de manière un peu plus résumée, on a souvent Nevsky qui est avec Johan. On l'a sur deux des quatrièmes lignes. Ou Nevsky avec William Ier. Ça, c'est si vous n'avez pas Xian Yu par exemple. On retrouve aussi toujours Trajan Constantin. Et on voit apparaître hein, sur la dernière ligne, les deux dernières lignes. Boadice, Menmed, c'est plutôt atypique. On voit Guanonidas aussi, mais Boadice, Menmed. Là, c'est bien évidemment hein, les commandants avec leur meilleure version de muséum. Menmed, version expertisée. Et on voit aussi Alexandre Sargon. C'est étonnant, mais ça fonctionne bien. On retrouve Janonda, on retrouve Nevsky, William, et on retrouve surtout Guancipio. Hein. Il est partout. Si on résumait une excellente line-up, enfin, du moins, ma préférée à moi, si je devais en choisir une parmi toutes celles-là, je ferai la première, c'est-à-dire Guan, Scipio, Trajan, Constantin. William, enfin, pas William, Xanyu avec William, Nevsky avec Johan, et Boadice Honda. Franchement, ça fonctionne très bien. Ou Boadice avec YSG si vous n'avez pas Honda. Cette line-up-là cette line fonctionnerait très bien. Et si on regarde, étant un KVK, je peux vous montrer les deux canyons hein, chez moi. Allons voir tout de suite hein, les canyons. Le premier, le canyon, non, pas le canyon perdu, le canyon du crépuscule pour le moment. Le premier chez moi, il a Guansi. On le trouve pareil, Trajan Constantin On a Yu avec William Nevsky avec Jeanne Et Boadice Honda, vous le voyez, il hein. n'y a pas de mystère hein. La deuxième line-up est un peu plus atypique hein. Et la troisième, la troisième c'est Boadice avec YSG Mais sinon tout est pareil Et de l'autre côté, si on va sur le Canyon Perdu quels sont les binômes qu'on va retrouver de 89 VC? Hein, je vous le rappelle. Ils ont des cartes bleues infinies. Donc il n'y a pas de souci pour eux. Le premier, il a Trajan Constantin. Guan avec Scipio. Pas de surprise. Boadice Artemis. Nevsky Johan Et William 1er avec Xanyu. Dans l'autre sens. Xanyu, William premier. Le deuxième, c'est la même. Pas la, tout à fait la même. Hein. On retrouve Guan Scipio, Nevsky, Johan et Boadice YSG. Cette fois, c'est Trajan et Mulan. Et on a le retour de Richard avec Constantin. La troisième, c'est l'inverse, c'est Constantin-Richard. Sinon, on a Guan Medmed qui fait son apparition. Boadissé, YKG, Trajan, Mulan et Sargon, Sipio. Donc en fait, hein, toutes les combinaisons dont je vous ai parlé, on les retrouve ici. Les meilleurs joueurs utilisent bien celle-là. Avec la première hein, qui est quasiment toujours la même. Sauf la variante technique hein, avec Boadissé, Artemis ou Boadissé, Honda. Donc pas de surprise maintenant, vous le savez, si vous voulez être extrêmement bien classé au Canyon perdu ou au Canyon du Crépuscule, hein, eh bien vous avez toutes les combinaisons en cours. Et n'oubliez pas, hein, si vous utilisez un commandant du muséum, n'oubliez pas de l'expertiser à son maximum. Et avec le meilleur stuff possible, n'oubliez pas de switcher vos stuff quand vous allez, et avec les artefacts et les combinaisons, bien évidemment les formations avant d'aller sur le Canyon. On passe maintenant les amis en open Openfield. Et vous allez voir c'est un peu plus touchy avec un petit document fait par le 1846 plus précisément par Laguna. Merci à lui. Regardez c'est un document très clair. Hein. Il est du mois de février. Je le trouve vraiment très bien. C'est les recommandations de binôme de Pairing fait justement donc par le 1846. Laguna en est le leader. Et selon le nombre de troupes que vous allez sortir, une troupe, deux troupes, trois troupes. Et en dessous, vous avez les quatre meilleures troupes, cinq meilleures troupes, six meilleures troupes et sept meilleures troupes quand vous en sortez sept. Alors pour ceux qui débarquent et qui se disent « Comment on fait pour sortir sept troupes ?» Il faut être en KVK pour six et sept troupes, il faut être en KVK saison 4 et être assez haut en recherche. Donc autant vous dire que si vous n'êtes pas une baleine, ça sert à rien. Et quand bien même vous n'étiez pas une baleine et vous y arrivez, vous n'auriez pas les binômes nécessaires, suffisamment de commandants expertisés pour arriver à ce niveau-là. Alors la légende, c'est simple. Hein. Quand c'est 3 parts de pizza, c'est écrit en bas, c'est amazing, c'est ouf, hein. franchement, c'est le top. 2, c'est bien sans être ouf. Et une part de pizza, c'est tout juste... Bien, regardons donc en cavalerie, quand vous sortez qu'une seule marche, il faut sortir Nevsky, Johan, c'est le top, il n'y a pas de photo. En deuxième troupe, en archer, on sort, et eh bien regardez, hein, si on doit sortir qu'une, c'est Boudica YSG. Donc il n'y a pas de surprise non plus, hein. un excellent binôme, et YSG, Bois et Prime hein, évidemment, avec YSG qui va bien zoner et en infanterie, on sort plus précisément Guan Scipio effectivement Guan Scipio ça marche et s'envoie du lourd. Donc, si vous cherchez une marche pour briller vraiment fortement en open field, moi, de toutes celles-là, je vous conseille Nevsky, Johan. Et si vous voulez limiter le nombre de sculptures utilisées, parce que Nevsky Johan sont des commandants très récents, Guan, Scipio, Guan, vous devriez l'avoir depuis le temps que je vous dis de le monter, ou boudica YSG, je vous conseille quand même Guan, Scipio. vous pourrez faire plus de combinaisons par la suite. Ensuite, si on veut sortir une troupe de support, hein, on a... Trajan, Mulan, « Don't use this solo », faut pas l'amener en solo, évidemment, vous allez vous faire brûler. Ou Trajan, et « Etel Fleda hein. », on l'utilise pas solo non plus, sinon vous allez vous faire brûler ces deux très bonnes marches de soutien. Trajan, Mulan, moi à ma préférence, c'est le top en soutien. Quand on va sortir deux marches à présent, on va sortir alors, deux marches cavalerie, Nevsky, Johan, Zianyu, William, deux marches solides. En archer, Nebu, Nabucodonosor, second, YSG, Boudeka, Artemis, le retour d'Artemis première. Et en infanterie, Guan, Sipio, non, Guan Sargon pardon, et Scipio Honda. Alors là, ce binôme-là va vous coûter très cher parce que euh, Sargon, Scipio, Honda sont quand même des commandants relativement récents, Honda un petit peu plus vieux. Et Honda, par exemple, près peu de joueurs long monté, du moins peu de middle spender long monté. Donc là, ça va vous coûter cher avec Sargo et Scipio en sculpture. 1800 sculptures, hein. les trois quand même, même un petit peu plus. Hein. On est, autant dire, 2000, même 2000 sculptures. Si on sort 3 marches cavalerie, Nevsky, Johan, Xianyu, Honda, Saladin, William, vous avez vu. Hein. Nevsky, Johan, c'est le top. Xianyu, Honda... Deux parts de pizza, vous pouvez faire un, un Xianyu euh, William aussi, hein. et Saladin William, là c'est pour ça qu'on garde William, une seule part de pizza, mais ça fait le job. En archer, Nabu, YSG, Boudika Artemis et Gilgamesh, le retour de Gilgamesh avec Tomiris, Tomiris l'empoisonneuse et ses skills qui mettent des tics de poison. Et l'infanterie Guan Honda, que deux parts de pizza, hein. Guan Sipio en a trois. Sipio hein. avec euh, Sheok et Cipio, ou Sipio avec Tariq, Tariq Binziad, c'était le nom que je cherchais tout à l'heure. Hein. Euh, et Sargon Alex, une seule part, hein. Sargon Alex. Voilà quand vous allez sortir une, deux ou trois marches. C'est très clair, c'est très bien expliqué. Franchement, bravo pour ce détail et ce tableau. Ensuite, on passe, si vous voulez sortir, des exemples pour sortir quatre marches. 5 marches, 6 marches ou 7 marches. Et là, évidemment, hein, on mélange toutes les, euh, tous les types. Et regardez, le meilleur binôme que vous pouvez sortir quand vous voulez sortir 4 marches, c'est Nevsky-Johan, Xianyu william Boudica ykg et Guan-Sipio. Si vous en sortez que deux, moi je ferais, là je sortirais Nevsky Johan et Guan Sipio, je trouve ça solide. Ils disent que c'est euh, les 4 meilleures marches du jeu. Hein. Elles défoncent franchement et euh, elles peuvent être split, elles vont être split pour 5, 6 ou 7 marches. Mais si vous n'avez pas la capacité d'en sortir plus, ces 4 là déjà, ça envoie du lourd. Nevsky-Johan, il faut vraiment l'avoir expertisé. Nevsky, c'est le minimum du minimum. Ça reste du très très lourd. Exemple de 5 marches. Nevsky-Johan, il reste là. Boudica, artemis En fait, on va splitter comme c'est écrit. Hein, YSG et Boudica. Donc, on met Boudica avec Artemis. Xianyu avec William. On conserve ce binôme-là. Nabucodonosor, YSG. C'est pour ça qu'on split hein, YSG Boudica hein, pour faire deux binômes d'archerie. Hein, et on a Guan Scipio pour finir. Alors, qu'est-ce qui est stable sur ces euh, binômes-là Nevsky Johan, Xanu William et Guan Scipio. Ils restent très solides. Quand on passe à 6 marches, il va falloir encore splitter. Nevsky Johan, Boudica, Artemis, Xianyu, William, Nabucodonosor, YSG, Guan Sipio, non, on ne split pas du tout, on garde tout pareil. Et on rajoute juste Trajan Mulan en soutien pour buffer. Et pour finir, là, sur cette marche, on est pour le coup obligé de splitter Guan et Sipio pour faire deux très grosses marches bien solides d'infanterie. C'est très simple, Nevsky Johan n'a pas bougé depuis le début même une seule marche. Franchement, si vous voulez qu'une seule marche en open field qu'on voit du très très très très lourd, c'est Nevsky Johan. On a Boudica Artemis, très solide également en open field. Xianyu William, ça n'a pas bougé depuis qu'on est passé en top 4 marches, hein, parce que sinon, Xianyu, euh, hein, on pourrait le mettre avec plein d'autres, mais même en top 2 marches, hein. il est en haut. Nabucodonosor YSG, Guan avec Sargon, on a splitté Guan et Scipio, Trajan, Mulan, et pour finir, Scipio Honda. Évidemment, avoir cette marche comme ça, ça coûte très très cher. Déjà, il va falloir réussir à avoir Johan expertisé parce que Nevsky vous l'avez. Artemis, elle est plutôt ancienne, vous l'avez. Mais Boudica, elle est récente, il va falloir l'avoir montée. William, entre William et Xianyu, quand ils sont sortis, les gens ont monté Xianyu et ils ont eu raison. Nabucodonosor, YSG, il faut des, des joueurs spécialisés archerie. Guan bon normalement, tout le monde devrait les avoir montés. Trajan Mulan, personne, très peu de joueurs, enfin personne, si vous n'êtes pas... Un haut middle spender ou une petite baleine, un petit pay to win, difficile d'avoir Trajan et Mulan expertisé et Scipio, vous l'avez expertisé. Mais Honda, il était très peu utilisé. Honda, donc l'avoir expertisé maintenant qu'il est beaucoup plus utile en cette marche, hein, c'est très très rare. Très peu utilisé avant si vous ne sortiez pas cette marche. Hein, c'est ce que j'entends par là. Voilà pour cette marche, un tableau très clair. Aujourd'hui, je vous conseillerais de vous concentrer, si vous n'êtes pas une grosse baleine, évidemment sur le top 4, hein, Nevsky, Johan, Xianyu, William, Boudica YKG, Guan, Scipio, avec Nevsky à monter en premier, vous, YSG, Guan et Scipio, vous devriez les avoir montés quand vous arrivez en saison 4. Hein. Alors, Scipio est le dernier à sortir, donc montez-le dès que vous l'avez, tout comme Nevsky, ce qui vous fait 4 commandants expertisés. Il vous restera Xianyu, William et pour finir, boudica Prime, hein, ce qui vous permettra... Vraiment d'être très efficace avec quatre fils. N'oubliez pas, le stuff est ultra important et fera la différence avec des joueurs qui auront du stuff en carton.